J'hésite. Téron et As du c'est pas mal avec les morts vivants. Après, As du c'est quand même un... un perso assez strong dans certains spots. Un token au début, c'est cool. Il y a quelques tokens. Hein. Il y a les trois. Hein. KLM. Il y a même euh, Mousse, hein, en vrai. Ah, il y en a quatre. Ça se prend. Ça se prend, ça se prend. Ah, Dommage. Mon Je suis prêt. Quand vous voulez. Bon. Bah, de toute façon, on va quand même très souvent faire une 3 1 3 Donc, achetons l'anomalie qui nous servira. De jouer des serviteurs. Si jamais on part sur cette curve. Il y a quoi dans cette game il y a des magmalocs mais pas de murloc. par contre il y a des pirates et des magmalocs Il y a des morts vivants en 6 Sans token c'est chaud de jouer serpilleur. Non ça marche quand même, c'est juste qu'avec token c'est très fort Et sans token c'est quand même viable C'est plutôt un bon perso quand même hein. En fait en général il te permet juste de faire les petits tours de tempo Dans les tours 5-6 qui... qui fait que tu peux aller chercher un peu plus haut vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ah, passons aux choses sérieuses. Quoi oh, ce perso C'est Snid. Oh waouh. On aurait dit la Liche, non On dirait la Liche, le. Trop oh, bizarre. Snid, le broyeur d'os. En fait, Snid, c'est un petit gars qui est dans une machine. J'ai jamais fait gaffe. En fait, il est tout petit le truc. Ouais oh, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment un personnage ridicule. Ouais c'est un gobelin en fait. Salut Telop. Ah ouais il est bizarre. Ouais il a l'air taquin ça, ça me plaît. Ça se passe Bob, je de hop. Le personnage, il est en mouvement en plus, hein. Enfin, c'est très léger, hein, en vrai. Mais la machine est en mouvement. Lui, pas trop, un peu la tête. Ça, c'est pas en mouvement. En fait, il n'y a pas beaucoup de personnages qui sont en mouvement. Ah, si elle, elle est en mouvement. Ouais, vite fait, en vrai. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Lui, c'est en mouvement, mais c'est dans le ventre, on peut pas voir. Ok. Ça bizarre qu'ils aient pas mis de euh, des personnages en mouvement. Est-ce que tout se passe bien? Pas dégueu, hein? Voilà, C'est toujours pas trop mal. Et. Et en vrai, euh, ça, c'est une 3-6 qui peut s'améliorer plus tard. Qu'est-ce qui se passe ici Pour pas des persos de gold, comme HS. Des persos gold ah, Des trucs brillants Ah Déjà, ça, c'est les nouveaux skins, on est d'accord. Hein, les trucs, dès que ça bouge derrière, c'est les nouveaux. Ah C'est déjà une petite amélioration. Après, est-ce que tu joues vraiment pour les skins dans ce jeu Pour la cosmétique Pas trop. Hein. Le jeu se suffit à lui-même. On connaît le buddy du roi Sirpilleur ou pas encore Le buddy du roi sirpayeur aucune idée. Est-ce que je l'ai vu passer Ça Ça me dit rien. Ça ne me dit rien, non j'espère que T'as même pas de skin peer Sir bah c'est quoi ça Ah c'est pas dégueu C'est pas dingo Mais ben, je pense que ça me suffit euh, c'était pas mieux hein. Un délice absolu C'est celui de base. Ça c'est celui de base. Bah c'est un skin, c'est le skin de base. <rire> ouais, je suis un connard. Je joue le skin de base. Salut Mario Time du 68, coucou Fish GG pour le tournoi Snap, très sympa les vidéos YouTube, bah avec plaisir, c'est gentil, merci beaucoup. Je joue le tournoi de la GA de la Gamer Assembly en avril, il y aura les buddies à ce moment-là, ouais bah je pense que ça sortira d'ici une semaine ou deux. Un délice absolu. Nice Ah, on a récupéré la pièce, on a eu un peu de stats. Ah, c'est nickel. Hein. Contre le petit gobelin, en plus. De vous que tout se passe bien oh, il y a des choices de Strasbourg, là. On va up, évidemment. Ah, aux ça, c'est cool. Ça, c'est Raldago, ça marche bien avec ça. Ah, c'est ça. C'est de le seul problème, c'est que je suis en train de booster un truc que je vais vendre. Je crois que c'est un peu tristouné. On a 27, donc on peut pas trop faire le mariole. Salut Mailan, hello, hello. Ah, J'aurais bien aimé aimer aller à la GA, mais... Enfin, la game rassemblée mais euh... Et ouais Poitiers c'est un peu loin. Poitiers c'est un poil loin. Mais le tournoi est bien. Le tournoi est plutôt cool, la salle est sympa. Oh enfin, la salle, la salle... La salle la grande salle quoi. Je vous souhaite un bon combat. Merci Bob. Au visionnage à toi. Ah, ils sont attaqués first. Ah, il s'est auto-boosté. Auto Undersault. Bon, oh, c'est pas mal tout ça. Hein. Ça, va être, ça va nous faire trop du mal de le virer lui. <rire> Il est énorme maintenant. J'ai envie de up. Il est passé. Il a up lui aussi. Ça fera un peu grid mais... Aux choses sérieuses. Oh J'ai envie de tripler maintenant. Ouais oh, c'est dur Ah hein. oh, il y a des tripes dans tous les sens. En même temps... Euh... Je ne veux pas virer une 7. Virez virer ça et, et ça bon, Elle est belle cette taverne. Faut juste pas se faire déboîter ici. Hein. J'ai un peu peur mais... Des tournois online de prévu Marvel Snap euh, Plein de tournois online ouais. Et plein de tournois physiques. Ouais, bon, des tournois, il y, en a, pff, il y en a des millions en ce moment sur Snap. Il y a plein, plein de grosses lanes, il y a plein de gros tournois. Bon, on en parlera demain, ce sera le stream Marvel Snap. Mais ouais, ouais, il y a, sur Marvel Snap, ça se développe euh, énormément et à vitesse grand V. Bon, on va passer, je pense. Hein ah, quoique, quoique. Il qui... n'y pas à le finir. Hein. Ah là. Non, non. Ah là là Non Ah non on va plus pouvoir Ah ouais Trop dur On avait un spot Ah faut se faut se Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Bah en fait, j'ai envie de le garder, lui, parce qu'il va me faire des pièces. Mine de rien. Ouais, c'est strong, hein. Je vous souhaite un bon combat. La fineuse, c'est 3 pièces en plus. Donc 4 euh, pièces là. Et elle peut même le refaire encore une fois. Ouais. Bon, L'avantage, c'est que. Ouais, ça devrait le faire quand même. Un peu moins fort ça. Bon, on est pas mal. On est pas mal, on a plein de pièces, on va pouvoir faire le up. On a une bonne texture. J'y crois à cette game mort vivant. J'y crois, j'y crois. Alors, je joue contre le mort, ça c'est bien. On a vraiment envie de prendre un colosse. C'est pas mal, colosse. C'est pas mal, colosse, quand même. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ouais, gamme intéressante. Hein ah, c'est dingue. Elle hein est 13-10. Le, le truc, il est 13-10. Bah, ouais, parce que c'est un mort-vivant, donc il profite de la sœur. Après, euh, là, on va la vendre pour 5 ou 6 pièces. Euh, c'est quand même bien gourmand. Hein enfin, 5 plus 1. Bon, maintenant, le Power weak il, proc... il fonctionne pas trop. En fait, le Power weak il est bien quand tu joues Uran, par exemple. Parce que tu peux jouer avec la Taverne 6. Avec l'Ancêtre. Euh, C'est bien avec les Dragons. Comme ça, tu, tu fais un lot, un lot de, de cris de guerre. Pouf, tu prends tout. Après, là, ça, on l'a surtout utilisé comme un moyen de tempo. Même si la, la Taverne qu'on a découverte, elle était super. Hein. La Taverne avec double-triple... À double, ouais, double triple. Franchement, on pourrait presque le garder lui. Hein. Il fait pas tant de peine que ça. Hein. On va essayer de le taunter, le colosse, je pense. Ah, elle finira pas la game. <rire> elle finira pas la game. Quoique. Ah, oh, c'est pas mal avec ça. C'est pas un peu tard. Ouais c'est cool avec ça. Une recrue, tant que vous le là, là Je vais garder un peu le, le, le petit loup Et Parce qu'en vrai ça marche quand même bien avec le, le, le poney La mantide elle est pas très intéressante contre mort vivant Mais elle est intéressante contre les archétypes un peu plus big Et lui il joue Naga, lui il joue L.M Donc ça c'est des archétypes qu'on aura peut-être envie de contrer avec un, une Mantid Je pense que c'est un bon achat On est que tour 10, hein. c'est ça qui est dingue. Hein. On est vraiment que tour 10, quoi. Je pense qu'on a quand même un peu d'avance sur le board. Donc, juste à Nubarak, mais c'est un peu tard. Mais j'avoue que cette combinaison est cool. Faudrait trouver un taunt. Enfin, des taunts. Et ça, et ça, c'est bien. On pourra virer au prochain tour. comme Oh, bien. Pas mal ça. Ouais, ça carry trop ça. Ok, lui il joue quoi Il joue des Nagas. On aura peut-être envie de faire euh, la, la mounted. Bon, euh, le taunt on le trouve. Est-ce qu'on tauntrait pas le, le, le cheval oh, plutôt le colosse en vrai. Ouais, j'aime bien ça. Hein. Je sais pas s'il faut le mettre first, peut-être plutôt deuxième, mais... Quand même assez solide. Hein. En général, quand il y a des grosses créatures en face, il n'y en a pas des millions. À part si le gars, vraiment, il a fait la grosse sortie, euh, je sais pas, pirate ou n'importe. Et son board est, est, devient homogène. Mais en général, les, vu que les boards sont pas homogènes, si on a que des petites créas, ça suffit pas. Contre une seule grosse créa. Donc c'est pour ça que la mantite, j'ai quand même envie de la mettre en 3. Mais je pense que vous avez une chance... Et après, on est... n'a on pas trop d'infos sur l'adversaire. quoi. Ça va, son board est facile à passer. Il bon, y a quand même cette 50 56, mais... Ouais vraiment, franchement il est vraiment sexy le, le gang Crabouilleur. Crabouilleurs C'est hein. vraiment méga méga sexy Parce que sinon ça me manque un peu de panache hein. On n'a on on pas trouvé l'invocatrice éternelle donc euh... ouais, Il s'en sort bien hein. joue des élèves, donc ça c'est pareil, on va le garder On vire euh, Sinde Peut-être on va virer un surmurme mort hein, en vrai hein. Franchement, elle accomplit pas grand chose hein, maintenant Je sais pas si je dois le jouer maintenant. Je le garde peut-être que Non, si on peut, hein, je suis bête. On va prendre le colosse sans le jouer. Et on va protéger euh, Gangue et Cravouilleur. Remarque, non, on protège lui. Il revient avec le Boubou et lui, je le garde pour le prochain tour. En vrai, il peut y avoir la finale derrière et dans la finale, j'ai envie de garder ça. Enfin, j'ai envie d'avoir euh, le bobo. Je suis content de voir le dino te prouver sa valeur. Bah, là, j'avoue que. Ouais, bah ouais, il est très, très, très impressionnant, j'avoue. Si en... Parce qu'en vrai, on n'est pas si fort en mort-vivant. Et on a des ri bons rip-up, mais c'est lui qui carry. Bah, vous voyez, il a qu'une créa. Dans la... Enfin, euh, enfin qu'une. Une énorme, quoi. Ouais, pas qu'une vrai. Va-t-on sur survivre? C'est chaud, c'est chaud. Ah bah ouais, mais lui c'est Jean-Michel Chaud. Hein. Ok. Ouais c'est chaud là. Une Ça, on va le prendre aussi. Je pense qu'on va jouer la finale derrière. Je pense qu'il y a moyen moi. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Là, on va vraiment essayer de jouer pour la finale contre l'autre. C'est-à-dire, il y a ça, il y a ça. En fait, on fait une espèce de transition, quoi. Je crois qu'on est mort. Hein. On a mal hit. Je crois hein. qu'on qu a trop mal. Il a mal. Enfin. Il a mal hit, plutôt. Pas ouais, ouais. Ah, zut, GG. Dommage. Top 2. Ah, on n'a pas pu jouer la finale. Mais c'était intéressant cet As du Casse là. Vous voyez, on a utilisé vraiment le perso pour pour tempo, pour avoir de la consistance. Et après, on a up assez tranquillou.